a tué l'homme au mar. une introduction rocambolesque pour un livre qui est tout autant un livre écrit par jean-marcel r paru aux éditions bûcher chastel et qui fait 368 pages jean-marcel r est né en 1971 il est enseignant il enseigne le français il collabore également au magazine Fluide Glacial avec son frère. Marc village reculé de la Lozère, un peu plus de 400 habitants, suréquipé en numérique, abrite les rescapés d'un cirque depuis 1945. Ce cirque n'abritait que des personnages atypiques. Femme à barbe, sœur siamoise, homme éléphant, colosse et homme homard. L'assassinat particulièrement sauvage de ce dernier, de son vrai nom Joseph Zim, ne plonge pas le village dans une tristesse insurmontable, car tous le détestaient, mais il provoque une grande animation. Tous les habitants souhaitent collaborer à l'enquête. Et poursuivent l'inspecteur Pasqualini et son adjoint, son stagiaire Babylone, de leurs témoignages et conseils avisés. Une jeune fille, Julie, 23 ans, enquêtera avec eux. Julie, fille du maire, est tétraplégique. Elle manie l'autodérision avec bonheur. Un vrai faux polar très original par son intrigue et par la façon dont l'enquête est menée. Les personnages sont hors normes et le village incongru. Tout y passe, les handicapés, les journalistes, les flics, beaucoup de clins d'œil ironiques sur les séries télé et en particulier sur la télé-réalité. Du loufoque, de l'humour noir, beaucoup d'ironie. Un rythme soutenu et un humour frisant l'absurde, inventif et jubilatoire. Bonne lecture